Travail à vous. Vous êtes bien sur planète 360. Ravi de vous retrouver en cette belle matinée avec Guy de la Fortelle. Bonjour Guy. Comment ça va Bonjour Mickaël, Ça va très très bien. Et j'espère que vous aussi allez très bien, Mickaël et vous tous qui nous regardez. Vous connaissez la chanson à chaque début d'émission. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos et articles dans l'espace communauté et nous suivre sur nos réseaux libres et indépendants comme Telegram. L'ensemble des liens sont disponibles en description. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, le gouvernement a la solution à la crise. Fini la dépression, fini les angoisses, tout le monde en parle. Je vous présente le revenu universel. Fini le travail, fini le boulot, le rêve, enfin vous allez pouvoir glander entre confinement et couvre-feu devant l'intégralité de Joséphine Ange-Gardien. Oui, merci Macron. Alors Guy, le revenu universel, utopie ou remède miracle contre la crise que nous vivons actuellement, Macron va-t-il enfin nous sauver ah, Si je peux regarder Joséphine Ange-Gardien en boucle toute la journée, je pense que c'est miracle, Mickaël. Excusez-moi, il faut que je finisse ce fou rire, <rire> Le... Il ne faut pas confondre monnaie et richesse. Euh, ce qui nous intéresse à la fin, c'est la richesse, et la richesse en termes de biens, euh, de produits produits et de biens de services qu'on va euh, s'échanger. Euh, bah, essentiellement pour essayer d'améliorer un peu notre quotidien et vivre euh, tant bien que mal dans le monde qui est le nôtre et d'essayer d'en léguer un si possible un peu meilleur à nos enfants. C'est jamais ça qu'on veut. Euh, et bien évidemment, ben pour ça, si on peut vivre dans des maisons euh, bien construites, bien entretenues, pouvoir se déplacer euh, correctement, pouvoir se vêtir correctement, se chauffer correctement, euh, ça c'est pour le côté très matériel des choses, et si après on peut aussi faire plein de choses ensemble, se nourrir correctement, c'est très important aussi, euh, tout ça sont des richesses sont des richesses euh, qui ont leurs limites et euh, qui peuvent éventuellement créer de la pollution si jamais on en abuse. Et après, il y a la monnaie. Et, et la monnaie est une représentation de ces richesses. Mais ce ne sont pas ces richesses, c'est une représentation. Et c'est toujours très dangereux de jouer avec une représentation et de prendre l'ombre pour la proie. Euh, c'est même une faute. Et donc, techniquement, euh, on parle de revenus universels... Euh, j'ai plusieurs problèmes avec ça, euh, le, le, le problème que, avec le revenu universel c'est déjà d'où vient le fric, d'où vient l'argent parce que si c'est de la pure création monétaire, si c'est la BCE qui imprime du billet, ben, ce que je viens de vous dire, vous n'avez pas créé de richesse, vous n'avez pas transféré de richesse, c'est la BCE qui a, qui a sorti ça de nulle part et je vais revenir dans un instant pourquoi est-ce que la BCE ferait ça, euh, mais si vous voulez, vous n'avez pas de richesse créée. En revanche, si ce revenu universel est donné parce qu'il y a d'autres personnes euh, qui ont créé de la valeur euh, et qui, qui font de la solidarité vis-à-vis d'autres personnes, ben pourquoi pas Ça devient une question politique et il s'agit de savoir est-ce effectivement il y a un intérêt à, à mettre en place ce genre de solidarité Et là aussi, à mon avis, ça cache des choses beaucoup plus vicieuses. Et donc je vous propose de regarder ces deux points. Euh, le premier point qui est, quel est l'intérêt des banques centrales et de la BCE et, euh, et des États, incidemment, mais c'est d'abord les banques centrales qui ont intérêt à ça. Et euh, deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire euh, d'un point de vue d'ordre social euh, Parce que euh, le, le, le, ce qui est probable, c'est que, le, déjà, c'est qu'on commence... On commence à avoir des retours, non pas de revenus universels, mais en tout cas de larges sommes qui sont versées avec très peu de conditions. Euh, D'une certaine manière, les politiques qui ont été mises en place en France et en Occident euh, avec la crise sanitaire commencent à ressembler de très loin euh, à, à, des, à des formes de revenus universels. Quand vous avez ces espèces de chômage partiel où, euh, on, où on vous donne cet argent sans tellement de conditions, sans tellement de. Ça commence à ressembler à ça, euh, et surtout aux États-Unis. Et là, on a des choses plus intéressantes aux États-Unis, où aux États-Unis, on a fait, je vais un peu avoir tendance à confondre les deux, on a fait aux États-Unis ce qu'on appelle de l'hélicoptère-monnaie, de la monnaie-hélicoptère, mais ça participe de la même idée, tout ça. Hein. Et l'hélicoptère-monnaie, c'est on distribue de l'argent aux gens comme ça, pour les aider à traverser la crise, donc pour mémoire, euh, l'administration Trump, a euh, à, euh, à, à versé euh, entre mars et avril euh, 2020 des chèques de 1000 à 1200 euros à presque tous les Américains. Il y avait un peu de conditions de ressources, mais très très peu. Et 500 dollars euh, par enfant. Euh, et on s'est aperçu que cet argent, euh, qui était destiné donc, à soutenir l'économie euh, et à soutenir les ménages, euh, donc il euh, fallait vraiment aider les ménages, donc il y avait une question de solidarité et il y avait une question économique de soutenir l'économie, et eh bien il y a seulement un tiers euh, des sommes qui ont été distribuées, qui ont été effectivement, euh, qui ont été effectivement été dépensées, qui ont été euh, réinjectées dans l'économie. Donc c'est peu, c'est très peu. Et a priori, ça ne fait pas euh, ce qui est escompté, c'est-à-dire de, de permettre aux gens euh, de... Euh, de, de ça n'a ça pas l'effet solidarité euh, escompté, l'effet on peut pas laisser. Parce que euh, généralement, quand on pense au revenu universel, on se dit « mais on peut pas laisser crever les gens ». Et Bien évidemment, on va pas laisser crever les gens dans la rue. Euh, et et c'est l'argument le plus puissant en faveur d'un revenu universel. C'est « personne ne devrait pouvoir crever dans la rue ». Bien évidemment, moi le premier. Euh, et en fait, non. Ou en tout cas, c'est très très très inefficace. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous distribuez euh, 30 euros euh, de là-dessus, vous n'avez que 10 euros qui va effectivement euh, être consommé. Et dans ce consommer, c'est cons pour aller faire un plein de courses, un plein d'essence, tout ce que vous voulez. Et encore, on ne sait pas si c'est fait par des gens qui en avaient vraiment besoin. Donc à la fin, sur vos 30 euros que vous distribuez, c'est un peu comme si vous en aviez même pas 10, mais peut-être 5, 3, 4. C'est super inefficace. Et l'autre chose dont on s'est rendu compte, c'est que euh, ben, le reste de la des sommes avait été servi euh, pour aller spéculer euh, énormément, pour aller en bourse, pour aller investir, euh, pour aller gonfler le capital. Et c'est là qu'on a un très très gros problème, parce que euh, la raison essentielle pour laquelle la BCE prône des, des, des mesures budgétaires extrêmement intenses, type revenu universel, type hélicoptère monnaie, que ce soit distribué par les banques centrales ou les États. Il faut bien voir que dans cette affaire-là, vous avez euh, une convergence d'intérêts entre les États et les banques centrales qui est assez extraordinaire. On en arrive même au point où on demande à Mario Draghi, ancien patron de la BCE, de former un gouvernement en Italie. C'est un truc de dingue, hein. on, en, on en reprendra, on avait fait une vidéo sur l'Italie. Et, euh, et donc, euh, le, le, le, le, la raison pour laquelle les banques centrales demandent, vraiment, elles demandent ces mesures budgétaires type revenu universel. Euh, c'est parce qu'elles ont besoin d'inflation. Elles ont besoin d'inflation euh, parce que euh, ça fait dix ans, depuis 2008, plus longtemps même si, mais, mais on, ça fait dix ans qu'on est vraiment passé dans, dans un monde un peu psychopathe d'un point de vue monétaire, ça fait dix ans que les banques centrales ont déversé un fric de dingue sur les marchés financiers en, en capital. Et ça fait dix ans que... Euh, l'argent des banques centrales a été se mettre dans la sphère financière et a été gonflé les valorisations euh, des Google, des Amazon, des entreprises de manière générale, de l'immobilier. Si l'immobilier coûte cher aujourd'hui en France, c'est directement à cause des banques centrales. Euh, et, donc les banques, et donc ça a été gonflé, les, ces prix des, des actifs financiers typiquement en bourse. Si vous prenez euh, une société dont l'action vaut 100 euros, euh, et que l'actionnaire désire avoir 2% de dividende, euh, ben, il faut que la société euh, lui verse 2 euros à la fin de l'année. Euh, et voilà, C'est assez facile, il faut qu'elle fasse un peu de marge pour ça. Il faut qu'elle fasse de la marge pour pouvoir distribuer ces 2 euros. Mais si le cours de l'action a doublé, et que le cours de l'action vaut plus 100 mais 200 euros, et que la personne a acheté son truc à 200 euros, L'investisseur veut toujours espérer avoir un petit dividende de 2%. Ben ce 2% à 200 euros, ça devient 4 euros. Ça devient plus 2 euros. Et ces 4 euros, c'est autant de marge qu'il faut, qu faut trouver quelque part pour pouvoir les rendre à des actionnaires. Euh, et qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'on rémunère trop le capital dans le monde. Hein. C'est faux. Le capital n'est plus rémunéré. Si vous en avez, vous le savez. Euh, le problème, c'est qu'il y a trop de capital. Il y a trop de capital parce que les banques centrales ont émis trop de capital. Et ce capital pèse sur l'économie réelle, notamment au travers des bilans des entreprises qui doivent maintenir leur cours de bourse, alors soit en versant des dividendes, soit en rachetant leurs actions, il y a plein de manières de les maintenir, qui doivent en tout cas mettre de plus en plus de leur valeur ajoutée vers l'actionnaire et pas vers les salaires. C'est un truc fondamental. Aujourd'hui, euh, le, le, si, euh, si l'économie française avait le même ratio de distribution de la valeur ajoutée entre le capital et le travail, et les salaires, vous auriez 200 milliards de salaires en plus en France par rapport à 1980. Aujourd'hui, vous avez 200 milliards de salaires qui vont vers le capital parce qu'il y a trop de capital. Euh, et ben ces 200 milliards là du coup euh, ça, ça pèse et du coup les entreprises n'ont pas de marge ça pèse sur les entreprises et il faut que les entreprises retrouvent des marges et il y a deux manières pour que les entreprises retrouvent des marges. Soit vous créez de la valeur, vous innovez, vous, vous créez des trucs extraordinaires. On n'est plus dans des sociétés où on crée de la valeur pour deux raisons essentielles. C'est que la croissance telle qu'on l'a connue repose sur deux éléments fondamentaux qui sont la croissance démographique et l'énergie à pas cher. Euh, L'accès à une énergie bon marché. On n'a plus ni l'un ni l'autre de manière structurelle. Donc, si vous voulez, il ne faut pas croire qu'on euh, on va réussir à, à, à découvrir et à avoir des croissances exponentielles dans les années qui viennent grâce à je ne sais pas quoi. Euh, du coup, les entreprises n'ont pas tellement de, de, de marge de manœuvre très forte pour dégager des bénéfices. Et bien, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On fait de l'inflation. On fait de l'inflation, on fait de l'inflation, et donc aujourd'hui, quand, quand les banques centrales demandent le revenu universel, euh, c'est une manière de créer de l'inflation. Et donc, d'une certaine manière, ces revenus universels, il faut, c'est important que ces revenus ne soient pas... Euh, pris ailleurs euh, chez, euh, chez, en impôt ou ailleurs mais que ce soit dépensé par de la création monétaire parce qu'il s'agit de solvabiliser le système financier aujourd'hui une stratégie de revenu universel d'un point de vue financier c'est une manière de solvabiliser c'est une manière de redonner des marges aux entreprises de solvabiliser euh, les, euh, le, le capital en appauvrissant euh, l'économie tout entière parce que quand vous faites du revenu universel et que vous distribuez de l'argent sans contrepartie de richesse, je vous rappelle, l'argent n'est jamais, euh, jamais qu'une représentation de la richesse. Et donc si vous augmentez euh, la représentation, mais vous n'augmentez pas la richesse réelle, ben vous allez vous retrouver avec toujours plus d'argent mais vous n'aurez pas une, une maison plus confortable, vous n'aurez pas une meilleure nourriture, vous aurez pas. Vous, ça ça, ça s'appelle de l'inflation, ça n'apporte pas de richesse, ça apporte même plutôt énormément de problèmes. Et du coup, il euh, y a un problème sur l'OVN universel, c'est qu'on peut se demander si euh, s'il n'y si a pas derrière, une, plutôt qu'une volonté de réelle solidarité, une volonté au contraire totalement inverse qui est celle de solvabiliser un système financier, de solvabiliser le grand capital et quelques poignées de de, très, de, de la très grande bourgeoisie d'affaires qui aujourd'hui ne devraient plus être solvables, mais il faut solvabiliser ces gens-là. Donc moi, c'est un peu bizarre, mais moi, quand on parle de revenu universel, je vois plutôt la solvabilisation du capital des grands de, de la grande bourgeoisie d'affaires que véritablement un soutien au plus modeste. Et la deuxième chose donc je vous disais c'est un peu ce que ça dit d'ordre social euh, c'est que à mon avis euh, c'est extrêmement méprisant de faire quelque chose comme ça c'est extrêmement méprisant et les gens qui poussent ça euh, c'est un peu c'est le grand retour du socialisme fabien euh, et de, des, des eugénistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui étaient euh, des gens qui étaient des tenants de sociétés de caste, des sociétés à plusieurs vitesses, des sociétés dans lesquelles il y avait des gens euh, qui euh, des, des, il y avait des gens qui étaient intelligents, qui étaient beaux, qui étaient forts, qui étaient euh, surtout intelligents. Et, et, et, et il y avait plein de cons et de prolos et de gens qui servaient à rien et qu'il fallait soit réussir à rééduquer, soit parquer, soit il fallait réussir à s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Euh, et ça, ça, ça vous emmène, enfin vous avez des, des, des, des drames en Australie, l'exemple le plus connu est, est, est l'exemple australien où on a voulu rééduquer tous les aborigènes. Euh, en Angleterre aussi, vous avez eu des, des, des, des, des trucs comme ça, on a, eu des, on a fait des trucs horribles avec ça. Et aujourd'hui, il y a un, un article qui a eu beaucoup beaucoup de succès euh, sur, sur votre site, qui est lorsque Attali parle de huit confinements. Ah oh là là, huit confinements, euh, bon, euh, en fait c'est un peu n'importe quoi ces huit confinements. Ce qu'il dit, Attali, dans cet article, c'est que euh, il faut euh, qu'on fasse la distinction entre euh, le, la production de biens désirés et désirables, et au contraire, la production de choses qu'on ne désire pas, et puis, il ben, y a des choses qui sont désirables euh, qu'on va euh, permettre. On va, euh, on va lui dit, on va donner des masques, on va donner des vaccins, on va euh, donner toutes les mesures nécessaires pour que cette production désirable puisse puisse euh, être produite, que ce soit bien et que derrière les personnes, les producteurs, et les personnes qui les produisent puissent être en mesure de le faire. Puis il y a tout ce qui est indésirable qu'il faut pas pouvoir faire. Et ces gens-là, on va les parquer, euh, on va les confiner, on va les et, et, et, et, et pour moi, mon interprétation, elle est que pour que ces gens-là se tiennent à peu près tranquilles, on va leur donner un revenu universel. On va leur donner un revenu universel, euh, parce qu'on ne peut, peut pas exactement les exterminer en masse, on n'est pas, euh, pas en Chine, on n'est pas. Euh, on est... Mais on va faire un revenu universel dans lequel on va les laisser pourrir tranquillement. Euh, et ça, c'est cet article d'Atali de, de, de, dans lequel il dit il y a la production désirée la production qui ne l'est pas ou derrière quand vous lisez le truc un peu finement, vous, à la fin vous arrivez, vous avez des gens qui sont désirables et vous avez des gens qui sont indésirables et que euh, ben, d'une certaine manière quand il dit il y a des choses qu'on désire et qu'on désire pas euh, et qu'il qu faut faire le choix et discriminer entre ce qu'on désire et ce qu'on désire pas, nous, on fait ça nous tous les jours quand on achète quelque chose ou qu'on ne l'achète pas, quand on s'entraide ou qu'on ne s'entraide pas, quand on aide quelqu'un ou qu'on n'aide pas. On passe notre temps à faire des micro-choix sur des choses qu'on désire ou qu'on ne désire pas. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Mais que vous ayez quelqu'un comme Attali, qui est une espèce de néo-Fabien, qui vous explique que c'est à l'état de savoir ce qui est désirable et ce qui l'est pas, et c'est à l'état de dire toi oui, toi non, toi oui, toi non, c'est absolument, déjà c'est destructeur, à la fin ça, ça devient soviétique et vous vous tombez dans un monde soviétique euh, d'une médiocrité euh, et, est vraiment énorme, et, et, et, et, et Je ne peux pas dissocier aujourd'hui euh, ce revenu universel euh, de cette volonté de, de mettre d'un côté une population qui est désirable et une autre indésirable, du simple fait que dix personnes dans un bureau euh, l'ont décidé. Cette crise euh, sanitaire est gérée par dix personnes dans un bureau et ma conviction profonde est que l'intelligence collective d'un peuple sera toujours infiniment supérieure à celle de 10 personnes dans un bureau, aussi intelligent, aussi brillant, aussi atali soit-il. Euh, donc voilà, et pour moi, le revenu universel, c'est ça. Le revenu universel, quand on réfléchit beaucoup, et quand, enfin vraiment, je, je, parce que c est, c est, le revenu universel, je vais terminer là-dessus, c'est quelque chose, c'était très consensuel hein, il y a quelques années, c'était une des rares mesures qui pouvait... Alors pour différentes raisons, mais qui pouvaient être à la fois que, que des gens très à droite, très à gauche, très au milieu, très partout pouvaient trouver intéressantes. Moi, ma conviction profonde est que euh, c'est extrêmement méprisant, que euh, c est, c est, c est derrière ça sert des intérêts cachés, des intérêts de, de solvabilisation du système financier et des intérêts de retour de classe et de caste, et que le monde que ça prépare, c'est un monde qui n'est pas désirable et que euh, un peuple euh, c'est pas des gens qui sont désirables d'un côté et des gens qui sont désirables de l'autre un peuple c'est une communauté de destin qu'on partage tous ensemble, il euh, y en a certains qui sont un peu plus intelligents, d'autres qui le sont un peu moins un peu plus beaux, un peu moins beaux, si on est tous là c'est qu'après on a notre place dans la société euh, si on a des centaines de milliers, des millions d'années d'évolution qui font que si on est arrivé jusque là c'est qu'il y a une raison et que la nature est probablement incroyablement plus puissante que dix personnes dans un bureau et que cette lente construction des peuples que nous sommes à euh, beaucoup plus de valeur et que quand on fait ces espèces de distinctions de désirables et d'indésirables euh, et de gens qu'on va parquer pour moi le revenu universel c'est parquer les gens euh, c'est détruire quelque chose qui est un bien extrêmement précieux qui, qui, qui est notre constitution en peuple et en société